Le luxe. Dans le luxe, le produit, ou le service, doit être irréprochable, le packaging se doit être parfait. Lorsqu'on achète du luxe, on achète un rêve, un statut, une atmosphère, et des instants inoubliables. Peu importe le prix, le rapport qualité-prix n'a plus aucun sens dans cette gamme. L'homme a toujours des goûts de luxe, motivé par le désir d'être unique, ou par son appétit de consommateur perfectionniste, car c'est ce que le client recherche, la perfection. Le produit doit être absolument irréprochable pour que la motivation d'auto-expression soit boostée au maximum. Le service doit être parfait de debout, en bout, sans pour autant être envahissant. Le client n'a aucun effort à faire, il est le maître à bord. L'achat doit combler le consommateur d'émotions, c'est un positionnement extrêmement difficile. Que tout repose sur la réputation de l'entreprise. Peu importe le statut des travailleurs dans le domaine du luxe, chacun est formé pour accueillir le client dans les formes de l'entreprise. L'envers du décor doit rester invisible.